Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Et oui, je vous annonce que j'ai attrapé le coronavirus. J'ai le COVID-19, COVID-19. Aujourd'hui, c'est la troisième journée. Ça va vraiment beaucoup mieux. Euh, ça a été deux jours intenses. Euh, épuisement, épuisement, fatigue. Euh, beaucoup, beaucoup besoin de sommeil. Euh, là, deux jours et demi, j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'odorat, le goût. Euh, J'avais l'impression que je sentais la rouille partout ce que j'étais. Euh, je me demandais si ce n'était pas chez moi, mais même à mon travail, ça sentait la même chose. J'avais pas de symptômes là, de, de fatigue. Euh, 12 heures plus tard, là, la grosse fatigue. Épuisement total. Là, euh, de la misère à marcher. Pas capable, tu sais, euh, pas capable non plus de bouger mes yeux de gauche à droite rapidement ou ma tête de gauche à droite. Euh, beaucoup, beaucoup mal en arrière des yeux si je regarde à gauche ou à droite. faut vraiment que je tourne mon corps là, pour, euh, pour pas avoir mal aux yeux. <coughs> je, je ne tousse pas, mais ça peut arriver dans la, dans la journée, je peux faire euh, <coughs> deux, trois toussements comme ça. Gros mal de tête. Et puis en ce moment, le mal de la tête, il n'est pas là, euh, mais encore mal aux yeux, vraiment mal aux yeux. Si je regarde trop vite à gauche, trop vite à droite, là, ça ne fonctionne pas. Euh, hier, j'avais pas d'énergie pour vous parler comme ça. Euh, là, je suis capable de parler plus, plus, euh, plus fort, plus rapidement. Euh, Vraiment content de savoir que, déjà là, après euh, trois jours, ça s'améliore. Faut que je sois en isolement 10 euh, journées, pas 14. Je pense que ça l'a changé. Regardez, là j'ai juste fait un petit move comme ça, puis ça, ça me fait mal. Tout le corps, là, euh, très très très fatigué. Euh, pas capable de boire de la liqueur, c'est bon pour ma santé, boire de l'eau, tant mieux. Euh, je pense que j'ai maigri d'une livre ou deux, là, juste à pas avoir bu de liqueur, là, parce que je, ça me tentait pas de boire ça, ça, ça rentre pas. L'appétit, euh, la moitié. Euh, j'ai plus d'appétit. Je mange la moitié des portions que je mangeais auparavant. Euh, quand j'ai commencé à être malade, là, je regardais. J'étais vraiment.. Euh, J'étais vraiment réveillé, vraiment lucide, j'essayais de voir jusqu'où mon, mon mal allait aller. J'étais un peu comme euh, j'étais comme si j'étais en train de fumer un joint, là, puis je me demandais jusqu'où le buzz allait. Puis à un moment donné, euh, euh, ça, ça, à, à part la fatigue, j'ai pas eu de mal. Comme je te dis, quand je tousse, j'avais mal à la tête beaucoup, beaucoup. Mais si je toussais pas, j'avais pas mal à la tête. À part ça, pas de problème de respiration du tout. Euh, vous savez que j'ai eu ma prescription médicale. Euh, je me suis procuré là, des euh, drops, des euh, gouttes de CBD. Euh, j'ai pris un millilitre à chaque jour. Même shaker comme ça, je n'étais pas capable le deux jours. Euh, J'étais pas capable de grinder mon weed. J'étais pas capable d'ouvrir mon enveloppe de GG4 pamplemousse tellement que j'avais pas de force. J'adore l'huile de CBD. Que, vu que mon goût est pas revenu, euh, je ne prendrais pas un GG4 Pamplemousse. Je vais prendre mon cannabis qui était tout mélangé. Parce que vu que j'ai pas de goût, euh, ben c'est plate de fumer un GG4 Pamplemousse sans le goûter. Puis de savoir là, que tu fumes ça. Puis... Pas que tu te gaspilles, là, mais euh, c'est toujours mieux goûter ce que tu fumes pour plus l'apprécier. J'ai fumé euh, euh, la moitié de ce que je fume d'habitude. J'étais trop fatigué. Euh, ça me tentait pas de fumer. Ça me tentait pas de boire de la liqueur. Ça me tentait pas de, de manger. Je voulais juste me coucher et me reposer. Euh, exact. <coughs> tu, <coughs> vraiment beaucoup moins mal à la tête, là. Là, je viens de tout ça sais, j'ai mal en arrière des yeux. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là, là, dans du, des yeux, là, mais... Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais euh, aujourd'hui, ils m'ont appelé pour me dire que j'étais positif. J'ai passé le test, euh, ils m'ont rentré une genre de... Euh, une genre de Q-tip dans, dans, dans la narine. Euh, ça a fait mal. Ça a fait mal. Il y a deux, trois infirmières, ils sont toutes super belles. Et hein? que c'est plus facile dans ce temps-là. Tu y confiance, puis ils avaient toutes leurs beaux masques. On voyait toutes leurs beaux yeux. Elle m'a dit de me pencher la tête, la tête par en arrière. Et en passant, j'ai vraiment beaucoup plus d'énergie là à faire la vidéo avec vous autres là. Hier, j'étais pas capable de parler comme ça. Là. Je sais que je me répète, là, mais... Je veux vraiment que vous le sachiez, là, que, il y a eu une grosse évolution en, en 24 heures, là. je me suis vraiment, j'ai vraiment guéri en 24 heures, là. mais j'ai encore vraiment mal musculaire. Euh... elle m'a dit de me pencher à la tête par en arrière, puis m'a rentré Q-Tip, j'ai demandé euh, <rire> de combien qu'elle allait me, me le rentrer. Elle commence à me rentrer ça. Là, je me je dis, OK, c'est assez. Elle me l'a rentré une autre petite shot, j'avais mes mains de même, là, tu sais, j'étais prête à y enlever. Puis elle me l'a rentré une autre petite shot plus loin, man. Là, elle, dit, okay, ben, elle a dit, OK, c'est fini, il fallait compter. Je pense qu'il fallait compter jusqu'à 10. Il fallait compter jusqu'à 10. Quand elle sortit ça, man, je pensais de saigner du nez. J'étais t'assure de saigner du nez. On m'a donné un Kleenex. J'étais de même, man. Hein. J'étais de même. J'étais, j'étais malade, hein. J'ai passé le test parce que, parce que j'avais des symptômes. J'étais épuisé ben raide. Parce que j'étais sur la chaise. Là, j'étais de même, Puis... j'étais, j'avais pas assez d'énergie pour sortir de là, là. Tu sais, je... je voulais sais. rester assis encore, là, 15, 20, 30 secondes. Là, là je pensais que je saignais. J'étais comme... Euh, je sais pas ce qui se passait, man. Je, je savais que je l'avais, man. Parce que je me suis dit, Chris, imagine que je l'ai pas, man. Qu'est-ce que le monde va dire? on vont dire, Chris, man, je te parle pas du, de, du monde de Winman, là. Je te, je te parle du monde de mon entourage, là, t'sais, de mon travail, puis tout ça. Là, t'attends le téléphone, là. Je Chris, ils vont-tu m'appeler, man? Là, tu sais pas si t'es es moins malade que qu'est-ce que t'as entendu parler. il y en a qui meurent. il y en a qui ont pas des... Ils n'ont pas des super bonnes conditions. Puis des fois, c'est plus difficile pour eux. Moi, je suis vraiment chanceux. Et puis, finalement, ils m'ont appelé. Je suis positif. Donc, euh, c'est vraiment du cas par cas. Hein? Je, Winman va très bien. Et puis, c'est vraiment les trois premières journées. là. Euh, J'imagine que demain, ça va aller mieux. Demain, on va être la quatrième journée. Euh, J'ai encore mal en arrière des yeux. Encore faible, mon, mon odorat, mon goûter n'est pas parfait. j'ai pas encore la pleine, la pleine euh, appétit. Euh, même quand je mets mes gouttes de CBD, là, le goût n'est pas pareil. Est-ce que le CBD m'a aidé? Je ne sais pas. Il euh, y a plusieurs gens, plusieurs personnes qui m'ont dit d'en prendre. Mais j'en avais déjà, euh, ça fait déjà trois semaines que j'utilise ça. C'est formidable, le CBD le matin, sans THC, zéro THC. Mais euh, le COVID, pour moi, dans mon expérience... Euh, c'est un genre de grosse grippe, mais on, on, on, on mouche pas tant que ça tu sais je me suis, je me mouche une fois par journée juste une fois une petite shot ça sort euh, le nez coule pas euh, mais en fait que je trouvais vraiment bizarre c'est quand que je, je toussais quand j'éternue <coughs> j'ai mal un peu là mais avant là ça avait vraiment mal man c'était incroyable puis juste dans même là j'ai retourné mes yeux là, dans la vidéo, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai mal aux yeux même. En tout cas, je suis fatigué, je pas de répéter la même affaire. Là. Mal aux yeux, mal aux yeux. Là. Mais euh, c'est ça. ça fait que j'espère que tu es content d'avoir de, des nouvelles de Winman. Et puis, il y en avait plusieurs là, qui avaient des questionnements. J'espère que vous avez répondu à... J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Euh, isolement 10 jours, pas 14, 10 jours. Euh, après 10 jours, euh, je ne suis plus contagieux, mais j'ai encore le virus en dedans de moi pendant 2-3 semaines, je crois, mais je ne suis pas contagieux. Euh, si vous l'attrapez, j'espère que ça va bien se passer, comme Winman. Euh, vraiment trois jours, trois jours, même deux jours et demi. Euh, intense, intense, euh, fatigue, on boit de l'eau. Euh, c'est quand même bien, c'est quand même bien, ça s'est quand même bien passé. Donc, euh, je vais continuer euh, mon joint mélangé. Et euh, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, euh, c'est sûr qu'on va regarder l'évolution des huit plans de Winman. Euh, et puis, on va regarder aussi, là, euh, c'est que les Reviews SQDC je ne pourrais pas les faire immédiatement. Le goût est pas là, donc ça ne sert à rien que je fasse des vidéos de Reviews SQDC. Je ne pourrais pas décrire le goût. Et puis, pour euh, l'évolution des huit plans, ben on va voir là, euh, si ça l'a poussé hein, avec ma technique de mettre une graine dans la terre. Allô? Allô? Allô? Euh, on va voir ce que ça donne. Et puis, euh, si le goût ne revient pas là, après 3, 4, 5 jours, ben on va continuer à mettre de l'emphase sur l'évolution de la culture de cannabis de Weedman. Donc, euh, je te laisse là-dessus. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!